On en fait des verses tous les jours. Et moi, souverain fait okay, chanter à la hein, c'est ce que j'ai dit qu'elle bien bah, sûr, toute forme. Parce que combat en forme, c'est combat toute forme. <siffle> Le les est Sans les Ça va ça va l'emparcher la tête moi parti en là mon fier maison si ou ni pou pas cotis, ben quezen gubi tout bagage ça ouais toute ma chambre là descendant son en la tête moi parti bel mon bel en mon fier par côté ou bien vous détroitit pop pas. Toutes bagailles bien rangé, Vous choisissez ma marchandises là En monsieur, pas si bon moi tout les têtes, les moins. gardent moi Pétit à la blanche Consigne nous déjà connaître Maman des qui s'en irait Tant l'être pour ses yeux moins, Comment c'est toi, c'est moi Et mais ça, pas maintenant pas facile pas compter à si ça si vous cachez chez ça fait. et puis moi il y a un bel grand monsieur qui s'appelle va bao mais pas facile pas Cherchez ça sa et puis moi Il y a un bel gros monsieur qui s'appelait pas Chez sa fête, et puis moi, ah, il y a un bel grand monsieur, que ça et ça va les baos. Oh. Non, ouais, pas, pas, pas facile, ouais, pas, pas, pas facile, monsieur. Ah, C'est ça, Où si je fais ça pas les barres. la vie doublée caressant. la C'est pas pour vous qui cassez C'est pas pour vous qui cassez moins. Mais la vie doublée caressant. la ou parti ou qui moins loin. la vie doublée la C'est pas pour vous qui cassez C'est sous See you like